Ce n'est pas les avoir, ce n'est pas le fait que ce soit à l'étranger, c'est plutôt ce qu'on en fait qui pose éventuellement des difficultés, des questions et la façon dont, dont on le gère, etc. Voilà. Alors je vais commencer euh, euh, par faire un petit détour, euh, essayer de dire euh, l'argent c'est quoi Parce que ce n'est pas, euh, pas forcément commun. Enfin, c on n'est pas forcément au clair, je dirais, avec euh, c'est quoi l'argent Alors L'argent, c'est euh, un symbole effectif, euh, actif, c'est-à-dire qui, qui a une effectivité, c'est-à-dire qui est euh, pertinent, qui a une action, qui provoque une action. Et cette action, c'est euh, la valorisation. Moi, je ne parle pas de valeur. La valeur, c'est... C'est vrai à un instant T, maintenant, là, tac, telle chose ça a une valeur. Mais euh, l'argent, euh, ça traduit une valeur à un instant T, mais on arrive à cette valeur par une opération qui est une opération dynamique, qui est la valorisation. Et la valorisation, c'est un échange. En économie, on parle de l'offre et de la demande, donc le, le rapport entre l'offre et la demande. Et donc, à un instant T, il y a un point d'équilibre qui est une valeur. Mais la valeur, c'est un point d'équilibre. C'est comme quand on marche. Quand on marche sur ses deux jambes, ou sur ses quatre d'ailleurs, parce que c'est vrai aussi, on est dans une succession d'équilibres. L'équilibre absolu, ça n'existe pas. Et alors en vélo, c'est encore pire, parce que si on pédale pas, on se casse la gueule sauf les gens qui sont un peu au cirque ou dans les descentes. Et donc, euh, je pense qu'il faut s'attacher à cette notion de valorisation, parce que cette valorisation, c'est une action qui euh, rejoint au moins deux éléments, c'est-à-dire que c'est l'offre et la demande. Entre les deux, c'est un travail, parce que ce n'est pas, euh, pas immédiat, ça ne tombe pas du ciel, la, la valeur, c'est un travail, ça résulte d'une négociation, d'une discussion, euh, d'un contact, d'un échange. Et l'argent euh, ne, ne sert qu'à partir du moment où il y a échange. S'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'argent. Et il n'y a, a pas de valeur, du coup, non plus. Si ce n'est pas dans, une, dans un échange, il n'y a pas de valeur. La valeur n'existe pas. De façon absolue, intrinsèque. C'est toujours le résultat d'un travail. Euh, alors, ça c'est, je dirais, sur, du, sur le versant valeur. Mais ensuite, sur le, le versant euh, monnaie, monétaire, c'est-à-dire l'argent, c'est aussi un outil. Donc il y a l'aspect euh, symbolique, hein, actif, mais il y a aussi l'aspect utilitaire, outil, la monnaie. Alors, euh, la monnaie c'est arrivé un peu tard euh, dans, dans l'humanité, hein, euh, le, le tout début des échanges intergroupes humains, c'était le troc. Mais à un moment donné, quand même, c'est pas forcément très simple de venir avec son, sa cuisse de mammouth euh, pour aller acheter son pain. Hein. J'exagère volontairement, hein, le trait est épais volontairement pour... Donc, à un moment donné, il y a besoin, je dirais, d'un outil, un outil symbolique qui, est, qui repose euh, uniquement sur. Euh, qui, qui est là pour euh, symboliser l'échange, hein, donc euh, voilà, je, et qui est quand même plus pratique. Non. La monnaie, de plus en plus, se dématérialise. On a tous euh, dans notre euh, poche une petite euh, carte en plastique euh, qui nous sert maintenant de plus en plus, puisque. De plus en plus, on a des développements de sans-contact, que de plus en plus, la monnaie, euh, elle est plus euh, sonnante et trébuchante, si vous voulez. Voilà. Même la quête silencieuse avec les billets de banque, euh, voilà, c'est plus, plus majoritaire, je dirais, dans, dans les échanges fiduciaires. C'est-à-dire que c'est même ultra minoritaire, hein, la, la, la monnaie de cette forme-là. La monnaie aujourd'hui la plus, la plus répandue euh, en quantité, hein, euh, c'est la monnaie électronique. Voilà. Les échanges aujourd'hui sont des échanges qui sont réalisés à partir d'ordinateurs. Et ça, c'est... Ça y est, c'est existant, c'est maintenant, c'est là. Hein, je veux dire euh, Et depuis longtemps, maintenant. Hein. Les, les échanges aujourd'hui qui sont les échanges ultra-majoritaires en termes de capitaux, donc de monnaie, sont des échanges qui ne sont plus euh, à échelle humaine. Alors, on n'a plus... On, on, on, on, S'il n'y a pas l'ordinateur, c'est juste pas possible, parce que ça va trop vite. La réaction à laquelle on est en train d'assister, hein, donc à cette dématérialisation, à cette accélération, euh, c'est même plus... C'est outrancier, je dirais, cette vitesse. C'est outrancier, c'est déshumanisant. Et donc, euh, ce symbole, je dirais, que constitue la monnaie, le symbole de l'échange, euh, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait effectivement une perception humaine de l'échange. Et si ça va trop vite, ça va trop fort, ça va, c'est déshumanisé, et il n'y a plus du, coup, du tout d'échange. Enfin, y... Les géants n'ont plus le sentiment d'échange. C'est voilà, comme quand il y a le TGV passe, ben, vous ne voyez pas qu'il y a dedans, et, et le chauffeur, vous ne l'avez pas vu. Enfin, vous voyez, c'est... Euh... Voilà. Donc c est, c est, et ça, c'est problématique justement pour appréhender euh, ce que l ce par quoi l'échange est symbolisé. C'est-à-dire, voilà, si le, le, symbole, le symbole ne peut plus fonctionner quand il va trop vite. Voilà. Et donc là, on est typiquement dans ce genre de, de situation. Alors, la deuxième chose, je dirais, de, de l'économie, euh, c'est que... Euh, quand on passe effectivement du cuisseau, c'est-à-dire de l'échange direct, hein, de, de, du troc, c'est-à-dire on sait ce qu'on a, etc., là c'est clair, voilà. Et qu'on passe par la notion de valorisation sous forme monétaire, il est nécessaire qu'il euh, y ait une opération qui existe entre entre pour que ça puisse fonctionner, il y a une valeur morale cette fois, qui est nécessaire, absolument nécessaire, ça s'appelle la confiance. Et quand on n'a plus la maîtrise et qu'on ne euh, voit plus l'échange lui-même se réaliser parce que ça va trop vite, ben, la confiance disparaît. Voilà. Il y a pas... Cette notion de confiance n'existe plus. Et à ce moment-là, la monnaie, le sens même de la monnaie, philosophiquement, hein, je veux dire, la monnaie ne fonctionne plus. Et donc, le retour des, des monnaies locales, il est, à mon sens, de cette nature-là, à cause de ça. Parce qu'il est nécessaire absolument que euh, les êtres humains échangent. Sinon, ce plus des êtres humains. Et donc, s'il n'y a plus d'échange, il est nécessaire d'avoir un outil qui soit symbolique de cet échange et qui le permette, l'échange, aussi. Et donc, il restaure la confiance... Et donc dans un périmètre que tout un chacun est capable de comprendre. Parce que la monnaie n'existe et le, la confiance n'existe, et j'ai utilisé un mot là tout de suite, qui s'appelle le périmètre, c'est-à-dire un territoire. Ça c'est la base de l'économie. L'économie c'est une valeur, un temps et un territoire. C'est les trois composantes qui permettent à l'économie d'exister. Et donc le, la monnaie locale, elle restaure la confiance parce qu'on on peut avoir une, une compréhension, une, une perception des opérateurs de l'échange, ce qu'on n'a plus avec un, quand les choses vont trop vite, et on sait aussi le territoire dans lequel on agit. Et du coup, effectivement, des monnaies peuvent se faire. peuvent se faire et euh, retrouver, je dirais, une, un sens, une signification qui permet effectivement de d'être de, de, de nouveau dans une forme d'échange maîtrisée, compréhensible, euh, envisagée, on, on sait avec qui on, on traite, etc. Quand ordina, les ordinateurs échangent à la bourse, euh, je veux dire que les capitaux viennent de Hong Kong ou de euh, New York, euh, euh, je dirais, tout le monde s'en fout. Je veux dire, euh, hein. et, et du coup, on n'est euh, plus en face de personnes, de, de gens, et donc c'est plus de l'échange humain. C'est c'est un espèce de, de monde à part, une bulle, et qui est, évidemment est ultra hyper spéculative. C'est-à-dire que voilà, si ça va si vite, c'est parce qu'effectivement à chaque fois on, on grignote trois centimes, et on en perd aussi. Mais voilà, mais c'est plus euh, c'est plus c'est plus à taille humaine. Voilà. Donc ça c'est c'est la, la, la monnaie. Donc vous voyez euh, l'importance hein, de de la notion d'échange avec toutes ses composantes, hein, à la fois interpersonnes ou intergroupes, etc. Mais identifié, identifiable, et la notion de confiance. Voilà, ça, c'est fondamental pour pouvoir parler d'argent, de monnaie. Et donc, vous voyez tout de suite que, plutôt que de se méfier de, de l'argent, hein, l'Église aurait, de mon point de vue, largement intérêt à s'en occuper, à s'en préoccuper et surtout pas à laisser faire les autres à sa place parce que c'est l'échange entre les êtres humains c'est quand même pardonnez-moi une, une expression un peu mmh. hasardeuse mais notre fond de commerce c'est ça qui, dont il s'agit effectivement euh, euh, la bonne nouvelle de l'évangile euh, c'est effectivement de restaurer euh, euh, les êtres humains dans dans l'échange, dans le salut, c'est quoi C'est restaurer dans, dans l'échange. C'est le, le péché, le péché dont il s'agit, celui contre lequel euh, euh, lutte l'Église. C'est effectivement celui qui, qui coupe les relations. Et donc, euh, l'outil qui permet effectivement de restaurer les relations entre les gens. Ben, on ne devrait pas le bouder. Forcément, j'ai lu un peu ce, ce petit livre, euh, ce petit livre-là. Vous savez, ça s'appelle « Bible ». Et il y a des choses merveilleuses dans ce livre-là, même pour l'économiste que je suis devenu après. Vous savez, vous avez des... Jésus, il y il allait, il allait sec hein, sur euh, les questions économiques. Hein. Il n'était pas, pas en reste. Hein. Enfin, au moins ce qu'en disent les évangélistes. Et alors, si vous voulez, voilà, il y, y a une, une doctrine. Alors, euh, le numéro 2, là, je vous montre le numéro 1, hein, notre bien commun. Euh, alors, on ne dit plus « doctrine sociale de l'Église », mais pour les anciens, je le dis quand même. On dit maintenant « pensée sociale ». Alors, ça veut dire la même chose, sauf que le langage est en perpétuelle évolution dans nos sociétés. Euh, je veux dire, « doctrine », c'est fait un peu « doctrinaire »,« doctrinal », etc. Et c'est mal, ça passe mal. Alors que ça veut dire ça, c'est-à-dire se faire une doctrine, c'est avoir réfléchi, se, se poser les questions et, et les avoir en tête pour, pour faire face à, à la vie, aux, aux affaires. Donc la pensée sociale de l'Église euh, c'est inspiré directement, de, surtout principalement des actes des apôtres, hein, puisque c ça a commencé, euh, c on va dire que c'est la jurisprudence, Hein, de, de l'Église en matière sociale et économique et euh, les, les actes des apôtres euh, vous les connaissez aussi bien que moi hein, donc là je ne vais rien vous apprendre ça démarre ils il vendaient tout et mettaient tout en commun alors quand on reçoit ça euh, l'économiste euh, il vendait tout je euh, veux dire quoi ça euh, le capital plus de capital pas de fonctionnement économique sans capital Bon, ah tiens bizarre bon et mettez tout en commun ah là ça commence à être plus, plus rigolo parce qu'en fait le, là on rentre directement dans l'échange, dans le partage mettre en commun c'est partager mais moi ce qui m'intéresse ce qui m'interpelle je dirais dans les actes des apôtres c'est c'est quoi le, le mouvement le, le travail c'est à dire que euh, parce que il, euh, le capital il disparaît pas il change de main il change de fonctionnement euh, excusez moi mais c'est la première coopérative les actes des apôtres c'est la première coopérative c'est à dire que le capital il est partagé il est partagé on l'a ensemble, on ne l'a pas chacun pour soi. Et je vais faire un petit détour par la parabole des talents. Parce que alors là, pour le coup, euh, Jésus, euh, la parabole des talents, il fait du fric avec le fric. Là, le capital, il existe. C'est le maître qui le distribue même, il le, il le donne. Et puis, euh, la sanction, c'est quoi qui est sanctionné Celui qui a rien fait. S'il si a fait quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait Il l'a enfoui. Qu'est-ce qu'on f... qu qu met dans la terre habituellement Les graines et les morts. Et les morts. Donc là, qu'est-ce qu'on a Le capital qui ne sert à rien. Le capital qui ne sert à rien, parce que c'est de la... des... des pièces de monnaie, les talents. Hein, il en fait quoi Il le met en terre. C'est-à-dire qu'il il... l'enterre, c'est fini. Et voilà, il ne se passe rien. C'est le symbole de la mort. Par contre, les autres, il y a des rendements complètement variés. Hein il y en a qui font des choses bien, moins bien, un peu plus, un peu moins, etc. Et la sanction dans la parabole est la même. la même. Donc ce n'est pas la question du, du rendement, du maximum de rendement. C'est juste d'avoir laissé le capital en circulation pour qu'il serve aux gens et qu'il leur permette de vivre. Puisque celui qui l'enterre, c'est la mort. Donc l'autre qui le fait travailler, c'est pour la vie. Et donc, et l'autre aspect, je dirais, celui qui l'enterre, ça veut dire qu'il le garde pour lui. Voilà, c'est moi, c'est mon, mon trésor, c'est mon capital, c'est à moi. Et puis les autres, vous n'y touchez pas. D'ailleurs, vous ne savez pas où c'est puisque je les ai enterrés, je les ai cachés. C'est ça qui est mortifère. Et c'est ça qui, à mon avis, est le péché dans la parabole, mais aussi, je dirais, dans... c'est la thésaurisation qui est visée par cette parabole-là, c'est-à-dire faire des trésors. Et donc, si on retourne, qu'on inverse la parabole, ça veut dire que euh, vivre, au point de vue économique, au point de vue monétaire, vivre, c'est prendre le risque de lâcher, et là, on rejoint effectivement le, le mystère chrétien en plein cœur. Hein, C'est euh, la, la graine hein, qu'on met aussi dans la terre, voilà, qui ne meurt, euh, n'aura pas la vie. enfin il y a la vie en abondance. Voilà. Et voilà, donc vous euh, voyez le, le partage, euh, la circulation de l'argent. L'argent, il n'est pas fait... L'argent, puisque c'est un outil de symbolisation des échanges, ça ne peut pas être enterré, parce que sinon, ça ne fonctionne plus. Donc l'argent, il est fait pour tourner, pour circuler, pour faire des choses, pour, pour faire vivre. Voilà. Et alors, euh, vous avez... bon ouais. alors On l'a révisé il n'y a, a pas longtemps, hein, mais euh, il y a notre ami euh, Judas, hein, je veux dire, effectivement... Euh, capter hein, le, le capital euh, par trahison euh, pour, euh, pour hein, je veux dire parce que alors là pour le coup euh, euh, les 30 deniers d'argent euh, ça c'est vraiment euh, un trésor hein, voilà, on, on sait malheureusement où ça l'amener donc euh, vous voyez c'est pour moi c'est pas l'argent qui est problématique qui est dangereux et je m'appuie sur euh, l'expérience économique et sur, euh, et sur ce que peuvent en dire euh, l'Évangile et, et ensuite les actes des apôtres. Ce qui est dangereux, ce qui est problématique et qui peut donner euh, droit à ce que... Euh, on ne sert pas « et Dieu et l'argent hein, ». Je veux dire, ce n'est pas, pas l'argent au sens... Euh, euh, outils euh, de communication et de, qui permettent de vivre et d'être dans l'échange, et dans l'échange en confiance en plus, parce que je veux dire, la, la, la, valeur, la valeur de l'argent, je vous l'ai dit au début, hein, elle ne tient qu'à partir du moment où il y a une relation de confiance, mais euh, le, le problème de l'argent, c'est la thésaurisation, c'est-à-dire l'avoir voilà, pour moi, et la spéculation, ouais, ouais, l'argent roi, celui qui, qui fonctionne... Euh, qui fonctionne tout seul, l'argent qui fait de l'argent. Euh, quand on est dans une société, on, maintenant on est un peu plus euh, aguerri à ces notions-là, d'un environnement fini. Hein, -dire les écolos, ils nous ont bien informés là-dessus. C'est euh, Il y a une globalité. Et donc quand on joue à la bourse, etc., et qu'on gagne plein d'argent, on est content, parce qu'on a gagné des sous. Mais moralement... Les sous ils viennent d'où On les a piqués à un autre. Il hein. ne faut pas se leurrer. Hein. Se... C'est pas de l'autogénération, le fric. Donc on l'a piqué à quelqu'un. Et là, moralement, c'est quand même un peu plus bof. Hein. Ouais. Donc la thésaurisation, là. La... Voilà, ça je pense que c'est ça qui est visé, effectivement, comme, euh, comme problème. Et problème grave. Et alors, bon, on a notre euh, pape François, là, qui, qui va sur ce sujet. Vous voyez, oui, mais même dans notre Église, hein, donc euh, on parle de l'argent et de l'Église, dans notre Église, ben, il y a aussi... Notre Église est faite d'hommes et de femmes qui ont aussi... Euh, ben, voilà, on on, en jargon euh, de la boutique, euh, qui sont pêcheurs, quoi. Je veux dire, on, est, on a tous euh, des faiblesses, etc., et donc c'est pour ça qu'il me paraît absolument euh, nécessaire de, de s'appuyer sur les organisations. C'est-à-dire qu'un tout seul, il est beaucoup plus facile, je dirais, de, de, de, de, de trébucher voilà, que quand effectivement on est euh, à plusieurs. Et, et moi, je, je dans ma profession d'économiste et de comptable, il y a, y a une, une chose sur laquelle je suis... Euh, complètement euh, accroché comme une moule à son rocher, c'est la notion de contrôle. Un, le contrôle fait partie du système et c'est complètement normal. Complètement normal. Et euh, un système qui n'aurait plus de contrôle, je pense que c'est un système qui est en dérive grave. et Il faut arrêter d'urgence. Hein, voilà. Donc vraiment être euh, plusieurs sur ces questions. Parce que la tentation, euh, je veux dire, voilà, il faut être Jésus hein, pour rester 40 jours euh, sans sombrer à la tentation. Hein, c'est pas si simple que ça. Donc bon, euh, et le contrôle, moi je pense que c'est effectivement quelque chose qui est nécessaire pour euh, échapper, essayer d'échapper, au moins tenter et faire quelque chose pour euh, ne pas sombrer euh, trop facilement. Voilà. Voilà, notre Église, euh, ce n'est pas toujours simple, euh, mais bon, il y, euh, y a des belles choses aussi, c'est ça qui est... Euh, euh, honnêtement, je pense que cette, euh, cette pensée sociale de l'Église, elle, bon, elle, elle est construite, hein, puisqu'il y a 20, 20 siècles hein, d'expérience, de, et il n'y a pas beaucoup d'organisations humaines qui peuvent mmh. revendiquer 20 siècles d'existence. Alors avec des, des méandres, hein, puisqu'effectivement, euh, ce n'est pas un long fleuve tranquille, mais quand on, on essaye d'extraire un peu la substantifique moelle, je dirais, de, de ce qui s'est construit dans cette pensée, il y a quand même des, des jolies pépites. Et notamment, euh, voilà, et ça c'est pour nous euh, un peu le, le quotidien, quand ce bouquin est sorti donc il y a deux ans, on l'a reçu, nous, euh, en primeur, euh, on était à Lourdes, et euh, voilà, on a eu une présentation par, par les évêques. Et ce qui nous a été rappelé, nous économes, qui gérons effectivement les, les biens de l'Église, euh, c'est que l'Église, comme au temps des apôtres, affirme haut, fort et clair, et nous on l'a reçu 5 sur 5, que l'argent que nous recevons, il est destiné prioritairement aux pauvres voilà. et que quand on gère les biens de notre église c'est l'argent des pauvres que l'on gère et que la destination finale de ce que l'on fait de l'argent que l'on gère ce sont les pauvres ça ça ça inverse un peu les les données donc imaginez si vous voulez qu'on fait on emprunte on emprunte pour nos activités ecclésiales l'argent qui revient normalement in fine aux pauvres je vais vous dire que ça rend humble c'est à dire que après on se dit oui attention quoi je veux dire qu'est ce qu'on fait concrètement alors, pendant de nombreuses années, euh, notre Église a refusé et a considéré comme, euh, comme péché le, le prêt à intérêt. -à la notion d'intérêt n'était euh, juste pas acceptée, acceptable. Cette notion-là, euh, on la partage encore aujourd'hui avec euh, nos frères croyants musulmans. Les musulmans religieux, beaucoup sont d'excellents commerçants, mais ils pratiquent toujours le prêt sans intérêt. Et actuellement, l'Arabie saoudite est en train d'investir massivement au Baroque, euh, mais justement sur cette notion de, de prêt islamique. C'est-à-dire que qu'ils rendent, rendent dollar pour dollar, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas de taux d'intérêt. Nous, on a assoupli cette règle. Ce n'est pas, pas très vieux puisque c'est au XXe siècle. Vous voyez, c'est... C'est avant-hier hein, par rapport à l'histoire de l'Église. Euh, après le XIXe siècle, euh, la fin du XIXe siècle euh, et l'affaire Dreyfus, hein, entre autres, hein, tout cet antisémitisme, il était aussi sur ce fondement-là, parce que les, euh, la communauté juive avait euh, une pratique de l'intérêt. Et donc les, banqu les, les, les banquiers, beaucoup de banquiers, étaient juifs à cause de l'interdit euh, catholique hein, sur euh, la pratique de l'intérêt. Et le développement industriel du XIXe siècle a nécessité, je dirais, la collecte de capitaux pour pouvoir effectivement faire face au développement industriel. Donc les banquiers, c'est le travail de banque, donc l'Église, siècle, début du XXe siècle, assouplit sa règle en disant, euh, la, en acceptant la pratique d'un taux d'intérêt raisonnable. Voilà. Alors, moi quand on me dit raisonnable, économiste, moi je fais un raisonnement, raisonnable, pour moi c'est un raisonnement économique. C'est-à-dire que.. Euh, qui ce qui est raisonnable c'est ce qui est possible sans spoliation voilà. et donc moi je dis en ce moment alors qu'on a une inflation qui est, qui est à peine au dessus du zéro le raisonnable il est autour de 2,5% 2 voilà. parce que c'est l'apport en capital va permettre de développement en valeur ajoutée c'est ça pour moi le raisonnable c'est la, la valeur ajoutée